Bonjour. Bonjour, les règles d'internet sont ce qu'elles sont. Mettez un pouce bleu, ça vous coûte rien, ça nous permet d'être mieux référencés. Si la vidéo vous plaît, partagez-la autour de vous, ou laissez un commentaire. Ou les deux, ou laissez un commentaire. <rire> ok. Bon vidéogramme. vidéogramme Bonjour, bienvenue, bienvenue dans cette série de vidéos Blabla Cordes. Du blabla et des cordes. Comme vous le voyez, on n'est pas très à l'aise avec la caméra. Donc on va essayer de parler à la caméra. Parce que c'est plus agréable qu'on vous regarde. De parler entre nous. Parce que c'est plus naturel pour nous. Et on est habitué à rencontrer les gens dans la vraie vie. Effectivement, on est plus habitué à rencontrer les gens dans la vie, à parler avec eux ben, en réel. D'avoir une interaction directe. Mais on va faire semblant comme si vous étiez présent avec nous. Et vous pouvez quand même intervenir dans les commentaires. C'est parti, bienvenue dans cette introduction. Comme vous le voyez, nous avons une corde... En plastique, jaune, c'est une corde de démonstration, pas une corde pour attacher. Elle est grosse, elle est jaune, on la voit bien à la caméra, et elle est en plastique. Elle permet de faire ce genre de choses-là. Elle glisse vraiment beaucoup, elle va mettre en évidence plein de défauts qui ne seront pas visibles sur les cordes en fibre naturelle comme le jute ou le chandre. Magie du montage et plein de coupe. Comme vous l'avez compris dans cette série vidéo, il s'agira de vulgariser et de grossir le trait. Il y aura des erreurs et des imprécisions. Bah, du genre, c'est pas vrai, mais c'est pas faux. On ne peut pas être précis avec certains et accessible à tout le monde. Et c'est très bien, comme ça, vous pouvez nous donner votre avis dans les commentaires, ouvrir la discussions. Il se pose la question, on se pose la question dans le couple, il y a plein de gens qui font des cordes en privé. Donc, avec ça? Avec ça, ou même avec ça, des fois, hein. Mais les gens viennent nous poser la question à nous, qui sommes pas des référents. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait si on veut faire des cordes? on peut déjà commencer par faire des cordes chez soi tranquille, c'est pas grave, on l'a déjà droit. Avec ce genre de cordes-là? Non, avec celle-ci, c'est mieux quand même. Ouais, c'est mieux quand même. Préférez les naturels aux synthétiques. Il y a ceux qui veulent faire, qui le font pas parce qu'ils ont peur et qui viennent nous demander la permission à nous ou à d'autres. Est-ce qu'on peut le faire Bah oui, vous pouvez oui, oui. le faire. Faites pas des conneries, faites pas bah, n'importe quoi. Juste quelques règles de sécurité de base, de bon sens à respecter et c'est parfaitement faisable. Bah, c'est pas le sujet ici, hein C'est pas le débat. C'est juste une interrogation en... entre nous et vous voilà. êtes là par hasard. <rire> oui. Voilà. Et pour les cours, en fait, il y a plusieurs gammes. Vous avez les, les cours, les cours, les cours un petit peu chers, euh, stage euh, journée, week-end, euh, etc. Donc ça, c'est un peu cher. C'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde n'a pas envie d'en faire. Il y a pas envie par l'argent, pas, à pas à le temps. Voilà. Après, sinon, il y a des jams. Si vous pouvez y aller, si vous voulez y aller, c'est cool. En plus, une jam, c'est pas très compliqué. Là, dans toutes les villes, on va mettre un lien dans les descriptions. s'il manque des villes, eh ben dites-le nous, on la rajoute, tout simplement. Voilà pour les jams. Ouais. Financièrement et euh, bah ça relationnellement. Ça coûte à 10 balles. Voilà, on n'ose pas ou parfois on sait peut-être pas qu'il existe tout simplement des jams. Des jams, de se rencontrer autour de cookies, autour d'un thé, pour papoter, pour discuter. Et voilà, ça pour les débutants c'est super cool. Les débutants et les timides. Les débutants, les timides, euh, puis même les autres d'ailleurs, ils aiment bien aussi. Et c'est ouvert, les gens sont sympas, les trois premiers nœuds vous les apprendront sans souci. Et puis si vous allez plus loin, bah vous allez plus loin. Comme vous le voyez on a digressé mais en fait pas tant que ça, c'est des blabla et des cordes, c'est ce qu'on voulait faire. On est dans le thème, donc on est raccord. Pensez à nourrir le robot du YouTube, donnez-lui des commentaires, donnez-lui du like et puis euh, au revoir. Donc un bout de corde. Un bout de corde. Un deuxième bout de corde. Deuxième bout de corde. Il y a donc deux bouts. Un bout, de corde. La partie qu'on n'utilise pas, c'est le dormant. La partie qui est dans la courante.. Le courant d'eau. Entre les deux, nous avons... Le ballon qui ballotte. C'est très bien. Donc, petit assiste pour la semaine prochaine. 10 lieux de ballon, dix lieux de courant. <rire> <rire> voilà, ça c'est fait.